Salut Aline, comment ça va aujourd'hui Ça va Géry, et toi Ouais, je suis ravi de te retrouver dans cet épisode, parce que figure-toi, je rencontre plein de gens qui parlent très vite tout le temps. Moi aussi, des fois, j'ai l'impression de parler très très oh, vite. Hop, hop, hop, hop, hop eh, t'as pas l'impression de rester dans ta tête là Calme Oui, un peu. Bah oui, un peu. Attends, euh, tu sais ce qu'on appelle le flux de la pensée euh, En fait, ça n'a pas besoin de respirer dans ta tête. Hein. Ça n'a pas besoin de respirer et puis ça enchaîne tout le temps les idées. Eh oui. Et du coup, quand tu parles avec ta tête, eh ben, tu t'en rends pas compte, mais tu as l'impression, tu as besoin plus exactement de dire tout ce que tu as dans la tête et tu as même l'impression que si tu dis pas tout ce que tu as dans ta tête, tu n'as rien dit. C'est vrai eh ben ouais. Bon mais Alors, on va te dire. faire sortir de la tête. Hein. Alors, comment tu fais Ok. Aujourd'hui, on va… Chercher à oraliser ton expression. Ça veut dire quoi ça Trois règles. Première règle, cale ton expression, ton phrasé sur ta respiration. Okay Et pas l'inverse. Hein. D'accord Donc, ça veut dire que tu vas faire des phrases plus courtes, hein des séquences de phrases plus courtes, de trois, quatre mots, cinq mots, pas plus, ça suffit. Hein Un début, une fin. Exactement. Et puis, simplement, tu vas euh, respirer plus souvent. Pas... Tu n'as pas besoin de prendre beaucoup d'air, mais en tout cas, plus souvent. Et faire des pauses, du coup. Ça, c'est clair. Donc, deuxième règle, choisir ce que tu vas dire. Et notamment, penser à terminer ce que tu as commencé. Donc, je fais le tri dans ma tête de mes idées. Tu fais le tri dans ta tête. Et puis, tu vas aider ton interlocuteur à te suivre en rythmant ta pensée par des étapes. Une idée, un mot. D'accord Ou okay. une idée, un mot clé, une expression clé. Ça va t'aider à ralentir aussi okay. et à t'organiser. Et troisième euh, règle, eh bien, tenir compte de ton interlocuteur. Donc le regarder, l'écouter, exactement, vérifier qu'il te suit, donc t'arrêter de temps en temps, te taire de temps en temps continuer à le regarder pour attendre le fameux geste hein, euh, automatique qui va dire que oui, il t'entend, il t'écoute. Et puis, parfois, euh, t'adapter, chercher à t'adapter à son rythme propre. Il y a des gens qui vont vite, il y a des gens qui vont plus lentement. Parfois, les gens qui vont plus vite, par exemple comme les jeunes, il eh ne ben, faut pas hésiter à suivre leur tempo, euh, alors que pour certaines autres personnes, il faut vraiment, vraiment ralentir. Donc, je peux aller vite quand même en De adaptant. temps en temps. Voilà. Et quand okay. tu veux que la personne ralentisse un petit peu, t'écoutes davantage, ralentis toi-même d'abord. Petit bonus, Géry. Vas-y. Apprends à t'écouter. Si tu apprends à t'écouter, tu vas voir que spontanément, ta voix va s'étirer. Le son de ta voix va avoir plus de temps pour être émis. Et donc, spontanément, tu vas te poser davantage, notamment... Démarre lentement, ne cherche pas à avoir terminé avant d'avoir commencé. Et tu vas voir que tu vas rencontrer le plaisir, le plaisir de se poser, de prendre son temps. Merci beaucoup Aline d'avoir pris le temps de m'aider. Je t'en prie Géry, à, à bientôt. bientôt Et si vous aussi vous avez une question à poser à Aline sur une thématique particulière, n'hésitez pas, envoyez-nous votre commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous À bientôt